Alors comment vendre son expertise Aujourd'hui pour vendre son expertise, c'est assez simple au final. Vous avez le choix de créer un blog et partager votre passion, votre savoir au travers d'articles, mais également vous avez la manière de faire, c'est de pouvoir ensuite vendre votre programme par exemple. Mais la chose la plus simple à faire si vous ne voulez pas vous embêter avec la création d'un blog, création d'une formation, etc., avec un tunnel de vente ou des campagnes de pub et autres, vous pouvez créer un webinaire. Le webinaire va être le moyen, l'outil parfait pour vendre votre savoir, pour vendre votre expertise, pour pouvoir fédérer une communauté, apporter de la valeur et ensuite derrière, bien sûr, vendre un accompagnement, un coaching, une prestation, bref, ce que vous voulez derrière. Mais le webinaire va être la solution la plus facile pour mettre cela en place. Le webinaire, ça vous demande quoi Une page d'inscription un webinaire où vous pouvez diffuser donc en live comme là, un chat pour pouvoir communiquer, ensuite une page d'offres pour vendre votre offre et c'est tout. Vous avez des solutions comme euh, Webinar Jam, comme GoToWebinar, comme également alors Zoom est très utilisé beaucoup beaucoup en réunion de groupe, en coaching de groupe. Par contre pour faire des webinaires je ne conseille pas forcément Zoom parce que comme il est fait, la structure ne se prête pas vraiment à vendre quelque chose derrière. Donc, pour avoir fait le test, je peux vous le dire personnellement, ce n'est pas un outil qui a bien fonctionné pour vendre quelque chose. Par contre, pour accompagner en coaching ou en groupe vos élèves, ou en tout cas vos clients, c'est l'outil parfait. Donc, pour les coachings, c'est bien. Pour le webinaire, je vous conseillerais donc GoToWebinar. Vous avez également euh, WebinarJam. Vous avez également des solutions comme Systemio qui intègre une solution webinaire. Vous pouvez également diffuser sur YouTube Live. Donc YouTube Live, vous pouvez donc diffuser directement et vous avez un chat sur le côté. Donc c'est plutôt pratique et facile à faire, à mettre en place. Donc ces solutions-là sont ultra simples. Il y a également, euh, je vais le citer, ni-box, mais je n'aime pas du tout. Enfin, leur service commercial, c'est euh, à chier. Donc, je n'ai pas du tout aimé leur manière de procéder. Donc, je ne vais pas les recommander précisément. Mais pourtant, ils ont une solution qui est clé en main, qui est plutôt pas mal. Donc, cette solution-là peut être également une alternative pour créer votre webinaire. Votre savoir, votre expertise, vous pouvez encore une fois le mettre au service d'autres gens. Un autre, une autre question qui vous vient très souvent si vous voulez vendre votre expertise, vous avez très certainement, très certainement rencontré, c'est d'avoir le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est penser que vous n'avez pas l'expertise nécessaire dans votre domaine pour être légitime et vendre. Eh bien, sachez que personne ne peut être considéré finalement qu'est-ce qu'un expert. Quelle est la définition précise d'un expert À quel moment vous vous sentez légitime et à quel moment une personne peut dire qu'elle est experte Ce que je viens de vous dire, c'est que concentrez-vous uniquement sur votre savoir sur votre expertise et allez de l'avant. Faites ce qui vous plaît, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie d'accompagner les gens pour les aider à se développer dans le fitness, si vous avez envie d'accompagner des gens à les développer dans leur euh, entreprise, faites-le, ne vous souciez pas finalement d'ailleurs. Dites-vous que vous avez des connaissances, des compétences que, qui vont certainement aider d'autres personnes. Donc n'ayez pas ce syndrome de l'imposteur qui indirectement va vous euh, dévaloriser puisque vous allez penser que vous n'êtes pas à la hauteur de ça alors que ce n'est pas vrai. Il y a toujours des gens meilleurs que soi, et il y a toujours des gens moins bons que soi. Donc de toute façon, vous apprendrez toujours forcément des choses à d'autres personnes. Donc allez-y, lancez-vous, vendez votre savoir, votre expertise, vous avez forcément des choses à apprendre à d'autres personnes qui attendent que ça et donc le webinaire est la solution disons ultime, la solution pratico-pratique pour vendre votre savoir. Le webinaire ce qui est bien c'est que les webinaires live permettent de communiquer avec votre audience, donc d'être en direct, les gens peuvent vous poser des questions. Les gens, ça les rassure, ils vous voient. à ce qu'ils adhèrent ou pas En tout cas, ils peuvent décider s'ils si euh, ont le feeling avec vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça permet un petit peu d'humaniser finalement la vente sur Internet et d'amener en plus derrière un autre service. Vous vous présentez, vous présentez le produit, vous présentez également vos slides et vous êtes là pendant une heure ou deux à discuter avec votre audience. Donc, vous êtes réactif, vous êtes là, les gens peuvent vous contacter. C'est ça qui est intéressant dans le webinaire et c'est ça qui a une valeur plus d'autres que la page de vente classique, qu'un simple tunnel, ça a une valeur vraiment euh, importante. Le webinaire aujourd'hui permet assez facilement et assez rapidement surtout de vendre votre expertise et votre savoir. Donc, je remettrai certainement peut-être les liens au-dessus de la vidéo, n'hésitez pas à vous lancer, n'ayez pas ce syndrome de l'imposteur, avancez, ne faites pas non plus n'importe quoi, mais n'allez pas vous comparer aux autres, n'allez pas chaque fois vous rabaisser parce que vous avez très certainement de la valeur à donner. Pensez à une chose, dernière chose, si vous voulez vendre votre savoir, votre expertise et si vous voulez vous assurer d'être dans la bonne voie, posez-vous une question. Pourquoi votre entourage, que ce soit perso ou professionnel, pourquoi font-ils appel à vous À quel moment ils font appel à vous Est-ce que dans votre entourage, les gens vous appellent, par exemple, je ne sais pas moi, parce que quand ils ont un problème avec leur PC, ils vous appellent, quand ils ont un problème, ils ne savent pas cuisiner un plat, etc., ils vous appellent, peut-être pour différentes choses. Pensez à quoi vos, les, votre entourage vous appelle pour, à quel moment ils viennent vers vous, Prendre de l'information auprès de vous. Et là, ça va vous donner une piste sur quel domaine vous êtes bon, sur quel domaine finalement vous aimez transmettre un savoir qui est reconnu finalement par votre entourage. Ça peut être une piste déjà de trouver quel savoir, quelle expertise vous pouvez vendre en ligne. Voilà, donc c'était juste une petite, un petit live pas très long pour vous donner finalement les pistes euh, simples et rapides. Passer du point A au point B, donc passer à l'action pour vendre son savoir et son expertise au travers de différents logiciels qui existent sur internet, différentes solutions qui se prêtent à vous, qui sont clés en main et faciles à mettre en place. Et enfin, allez-y, faites vos webinaires et vous allez voir que c'est un moyen de s'éclater, de partager beaucoup d'informations et de vendre bien sûr derrière un programme pour votre expérience ou votre expertise sur un sujet bien précis.